Vous pourrez aussi proposer le prolage. C'est un activateur de pouce et qui permettra de gagner en densité. C'est-à-dire que ces extraits de croissance apporteront nutrition, hydratation et boost aux matrices les plus endormies. Votre cliente, dès 21 jours d'application, remarquera jusqu'à 83% de cils supplémentaires. Attention de proposer ce produit uniquement aux clientes les moins satisfaites. Puisque l'activateur de pouce régénérera plus rapidement les poils et de ce fait, le résultat de rehaussement de cils partira nettement plus vite. Aussi, vous pourrez proposer le prolâche à toutes les clientes que vous aurez refusées en rehaussement, du fait que leurs franges de cils soient trop fragilisées ou clairsemées. Ce produit permettra d'obtenir beaucoup plus de densité et ce qui ravira vos clientes lors de votre prestation rehaussement de cils.